C'est assez drôle, cette boutique est magnifique, elle est dans un très beau quartier parisien. Il y a un loyer très très cher. Le, le bailleur, euh, qui était contacté aussi par des grandes marques, euh, m'a loué vraiment sur un, sur un coup de fou parce que sa femme aimait mes chocolats, mais était très inquiet sur ma capacité à payer le loyer. Un peu avant le lancement, il est venu, il m'a dit « ouais, c'est super, c'est très beau ce que tu as fait et tout ». Il m'a dit « mais franchement, rajoute du sucre, rajoute du sucre dans tes chocolats ». Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Frédéric Marc aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Il y a des effluves de, de cacao et d'odeurs gourmandes qui viennent jusqu'à moi. Et quand je rentre dans la Cacao Factory, qui est ce temple, on en a un petit échantillon derrière nous, euh, ça, met un, ça, ça touche mon enfant intérieur. Il y a quelque chose de, de joyeux ici. Toi, tu, tu le ressens un peu tous les jours comme ça La joie, de toute façon, c'est la quête. C'est l'indice, c'est tout. Donc, euh, effectivement, on a essayé d'impulser de la joie ici. Oui, c'est un temple. Ouais, on <rire> le veut comme un temple, du cacao, du cru. Et puis, tant qu'à faire, bah, un temple, si on a une seule chose à célébrer, si on devait en choisir une, ça serait la joie. Donc, euh, je suis heureux que tu ressentes une joie ici. La main de laine de Proust, un peu la plus répandue dans le chocolat, c'est euh, noisette vanille. A tel point que pour la plupart des gens, euh, ils disent « Ah non, je vos parfums, non, je veux un chocolat nature ». La noisette vanille c'est nature, en fait. c'est devenu la référence. <rire> c'est le okay. pralin, c'est le praliné, c'est le Nutella, c'est tout, c'est noisette vanille. Et donc j'ai fait souvenir d'enfance euh, en référence justement à un petit peu à, à la Madeleine de Proust générale. Mais alors c'est pas mon souvenir d'enfance à moi. Mais il s'avère qu'aujourd'hui c'est quand même le, le chocolat chez nous qui se vend le plus dans cette euh, dans, dans cette dans cette gamme là. Euh, je pourrais imaginer qu'il y ait une, une sorte de responsabilité à, à proposer des madeleines de proust pour les autres. Moi, le, le, si j'avais une responsabilité, elle n'est pas tellement sur les saveurs. Aujourd'hui, on a une gamme assez large où tout le monde s'y retrouve. J'écoute les gens, des fois ils disent des choses que je pas envie de faire, des fois ils disent des choses que j'ai envie de faire. Là, tu voyais du sarrasin, c'est du sarrasin en fait, qui a germé dans de l'eau de rose. Parce qu'il y a des gens qui, qui, qui veulent un peu plus sur l'eau de rose, donc je vais faire des mmh. produits comme ça. Mais ma responsabilité, elle est plus sur la qualité nutritionnelle, sur la qualité des sucres, sur le fait d'apprendre aux gens à, à, à consommer avec de moins en moins de sucre. Je lance une gamme où il va plus y avoir de sucre du tout, ou alors on va sucrer avec des, des fruits déshydratés, mmh. euh, les huiles, évidemment, on a une réflexion sur la qualité des huiles et des matières grasses qu'on ajoute, qui sont évidemment végétales, mais que je veux de qualité nutritionnelle le plus importante possible. Juste avant le chocolat, je travaillais dans les algues, et donc c'était formidable, aller promouvoir les algues, d'un point de nutritionnel, c'était formidable, mais tu prenais des grosses claques, parce qu'à priori les algues, c'est compliqué, mais moi j'adore ça, j'imagine que tu aimes ça aussi, mais c'est un peu compliqué à promouvoir. Hein. Quand j'ai commencé le chocolat, mais alors là c'est magnifique. Tu t'ouvres, mais toutes les portes, tout le monde a le journée. Donc moi, je ne parle même plus tellement du cru, de la nutrition. Juste, on fait goûter. Les gens, après, ils ont des émotions, ils ont du plaisir et ils disent « Mais comment vous faites ça ?» Et à, la, à ce moment-là, on leur explique qu'on respecte le produit, on le dénature ouais. pas, on respecte son essence végétale, crue. Et, et, et du coup, ils te demandent d'où ça vient, et je, je leur dis, voilà, effectivement, il y a l'aspect gustatif, mais à la base, c'est nutritionnel. Moi, quand j'ai commencé sur le cacao cru, euh, on pensait pas que ça serait aussi bon. On s'intéressait à l'aspect énergétique, le cacao ça. nutritionnel, nutritionnel, euh, ouais. énergétique. Je ne pensais pas qu'on arriverait à faire aussi bon. Aujourd'hui, sur le marché du chocolat cru, il y a quand même un niveau qualitatif, euh, globalement, on va dire, en termes de diffusion, qui est assez bas. Il va falloir différencier chocolat cru et cacao cru. C'est-à-dire que chocolat cru, c'est la transformation d'un cacao qui peut être de plus ou moins bonne qualité, déjà, ouais. euh, et avec l'adjonction d'un savoir-faire et d'un certain nombre d'ingrédients. Et donc là, les expériences peuvent être très multiples. Moi, ce qui m'intéresse, à la base, c'est vraiment le cacao. Voilà. Et moi, l'émotion, si tu parles d'émotion, euh, moi, la première fois que j'ai croqué dans une fève de cacao cru, c'était en Amazonie Péruvienne, c'était avec un chaman, euh, c'était pas du chocolat, c'était vraiment du cacao. Et euh, d'abord, je ne savais pas ce que c'était, parce que je ne parlais pas la langue. Donc j'ai goûté plein de baies à l'époque, plein de plantes dans la jungle. Et j'ai goûté du cacao, j'ai trouvé ça complètement dingue. Je ne savais pas ce que c'était. J'en ai euh, vraiment ressenti les bienfaits énergétiques, parce que je faisais une diète de plantes, euh, voilà, de préparation à des, à des rituels. Donc, j'étais quasiment à jeun, donc j'ai vraiment senti l'aspect énergétique de cet aliment. C'est pour ça que quand tu dis que ça ramène à l'enfance, les chocolats, peut-être le cacao, non. Ouais, le cacao, c'est pas pour les enfants. C'est ouais. Théo Broma, c'est un aliment puissant, c'est le jaguar, c'est pas, pas la marmone de Milka. Quoi. Euh... Mais justement, ça, les gens, ils ne savent pas l'histoire du cacao. Non, les oui. gens, ils ne savent pas. Mais, mais pour ils revenir savent. à l'expérience elle-même, sans les éduquer, parce que dans ce cas-là, ça, ça pourrait être moralisateur, quelque part, en restant dans la joie, dans la connexion. Ah non, nous, nous on est pas. Ici, on goûte tout. N'importe qui peut goûter ce qu'il veut. On fait tout goûter. Mais c'est vrai qu'en revanche, les, les, les vendeurs ici sont habitués à ne pas laisser goûter les gens comme ils ont envie, eux, mais d'être quand même sur une certaine montée en puissance, c'est-à-dire de partir de la matière première de partir du cacao. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, pour certains c'est vraiment délicieux, pour d'autres c'est pas mangeable, mais au moins de faire l'expérience de la matière première. J'ai envie de dire que non, toute personne qui goûterait du vin devrait avoir goûté un, un grain de raisin avant ou après, mais en tout cas se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé comme magie de transformation entre le vin, entre le raisin et, et le vin Et moi, ma réflexion, quand j'ai remangé du cacao au même endroit, mais qu'on m'a dit, c'est cacao, je me suis dit, waouh, j'avais jamais mangé de <rire> ouais. chocolat ouais, ouais. Et une des fois, ah, phrases... bon, il y avait un avant et un après. Ah, mais clairement. Mais ah, aujourd'hui, on a encore le cas ici où tu as des, des gens qui wow. découvrent et qui font J'ai jamais <rire> mangé de chocolat. Ah, et j'adore entendre ces phrases. Ah, on là. entend plein de trucs. Hein. Euh, mais quand quelqu'un dit J'avais jamais mangé de chocolat, je me dis Yes, ah. on, a, on, a, on a gagné. Quoi. Parce que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, si, pour moi, le, le, le chocolat conventionnel. Il existe, et très bien, il peut continuer à exister, mais c'est tellement loin du produit originel, c'est tellement dénaturé que j'ai plus de respect pour des, des modes de transformation qui respectent les produits. Mais j'ai ça absolument pour tous les ingrédients. Mais voilà, oui, Je sais que tu vas chercher chaque, chaque, chaque ingrédient. Pour euh, tous euh, les ingrédients, ah, Jacques, ouais. si on ne peut pas faire le lien avec l'ingrédient originel, ça m'intéresse moins. Je comprends qu'on puisse le faire, qu'on a ah, envie ouais. de le faire mais ça m'intéresse moins, moi, des plats où on ne reconnaît pas les ingrédients parce qu'ils ont subi énormément de transformations, qu'il y a eu beaucoup d'assemblages. C'est moi, mon truc. Moi, j'aime faire le lien, quoi, revenir à, à et la source. Quoi. Ce lieu, il se prête à ça. Je vois, ne je crois pas que tu, tu diffuses de, du parfum du <rire> cacao. Il y a toute cette odeur, là. Ben non, non, mais, on, mais on, on les a arrêtés, mais ces meules, elles broient euh, jour et nuit, en fait. 7 jours sur 7 elles broient du cacao. Et donc c'est clair, entre la première qui broie boit vraiment la pépite et qui va dégazer et des arômes vraiment très forts, des acides euh, volatiles très ouais. puissants, euh, qui peuvent être limite désagréables, quand on est en début de broyage, si on met la tête dessus, le nez ne tient pas, quoi ouais. tellement c'est fort. Et puis après, après six jours de broyage, six jours, temps, ouais. bon, ça dépend des recettes, mais ouais. là il y a de l'huile d'olive, du sésame, euh, là on arrive à quelque chose de tout à fait doux. Donc effectivement il y a toutes ces effluves, et l'idée c'est vraiment de faire... Euh, le, le chemin pour moi, ça a été vraiment de partir de la matière et d'arriver à des produits qui soient le plus accessibles possible. Je m'interdis de mettre plus de 22% de sucre. Mais après, c'est d'amener les gens, et on y arrive de plus en plus, de guider les gens vers des produits de moins en moins sucrés. Et c'est ce que je te disais avant, et je veux bien le partager, parce que ça m'a vraiment marqué, on vient de lancer une pâte à tartiner. Quand je lance un produit, maintenant, je lance la version sucrée et non sucrée. Et incroyable, on la lance ce week-end. On en vend une quantité juste improbable sur le site internet, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'on a vendu plus de non sucrés ouais. que de sucrés. Et donc là, je me dis, il se passe vraiment quelque chose. Quoi. Il y a vraiment euh, cette... Moi, j'appelle ça une nouvelle conscience alimentaire. On parle de nouvelle conscience en général, mais moi, je parle de cette nouvelle conscience alimentaire. J'aime appeler mes produits des, euh, des nouvelles gourmandises. En fait, c'est une nouvelle forme de gourmandise euh, qui laisse quand même plus de place justement à la conscience. Et, euh, et donc, il se passe vraiment un truc. Il, Globalement, quand je vois la progression des produits sans sucre dans notre, euh, dans notre gamme c'est euh, réjouissant. Moi, c'est ouais. vraiment vers ça que je veux aller. Quoi. Ouais. Et donc, c'est connecté aussi à l'éducation, des papilles et... Il y a une désaccoutumance du sucre. Ouais, ça. Ah, il faut, il y a, on a besoin d'une désaccoutumance ouais. du sucre. Quand l'organisme, le palais, est habitué au sucre, il a besoin, donc soit il y a des gens qui vont le faire en rupture, qui vont faire un jeûne et qui vont décider brutalement de rompre avec le sucre euh, et d'autres vont faire le choix de, de, de descendre doucement. Beaucoup de gens imaginent ouais. du cacao pour faire des cérémonies cacao, des ouais, dégustations à l'aveugle ça a été fait, euh, des dégustations avec du vin ça a été fait, des dégustations de mes cacaos euh, sous des, des expériences sous hypnose. Euh, C'est des choses que les gens font a priori. Mes chocolats attirent euh, ce type d'expérience. Euh, je les mène pas moi personnellement. Moi, celles que je mène personnellement. Euh, c'est celle de ressentir l'énergie du cacao et euh, l'effet du cacao sur la conscience. Ça, c'est l'expérience que je fais moi, c'est celle-ci, pour vraiment euh, réussir à valider ici et maintenant, et j'habite en plein Paris, donc c'est voilà, particulier, ce que j'ai pu ressentir en Amazonie péruvienne. Le meilleur ouais. vecteur, ça reste quand même la gourmandise. Voilà. Et donc euh, aujourd'hui, c'est vraiment sur ça que je veux mettre l'accent, c'est comment générer le plus de plaisir et d'émotion ouais. avec le chocolat, en, en, en, étant, en allant vers le grand public et en même temps en amenant le grand public quand même à un, à un certain seuil. -à il n'est pas question de mettre plus de sucre, mmh. euh, il n'est voilà, pas question de transiger avec certaines choses, mais en même temps, c'est d'amener les gens, et puis ça marche. C'est incroyable par le chocolat, le nombre de personnes que j'ai amené à euh, la conscience alimentaire. Ça a été leur porte d'entrée. Ouais. Ça a été leur porte ouais. d'entrée. Ouais. Et vraiment, j'ai toujours dit, c'est euh, ouais. Il euh, y, y, y a plusieurs portes d'entrée, mais celle de la gourmandise, elle est, elle est vraiment super étonnante. Le chocolat cru ressemble visuellement à un bah chocolat, mais ouais. la différence, elle est, elle, est, elle est phénoménale. Un poivron cru et un poivron grillé, tu vois la différence. Ouais, ouais. Ben, un cacao cru et un cacao grillé, ben, tu ne vois pas tellement la différence, ouais. alors qu'elle est énorme. Ouais. Elle est énorme. Ouais. Moi, j'ai une anecdote, Frédéric. C'est ouais. que euh, j'étais complètement accro au sucre. Euh, je suis encore bien connecté au sucre, mais j'ai fais un grand chemin. Et en fait, c'est manger une fève crue, mmh. et j'ai trouvé ça pas bon. Mmh. Et je travaille dans un magasin bio, euh, dans les montagnes suisses. Et, euh, et en fait, le lendemain, je suis revenu goûter. Et le surlendemain, ok, c'est pas, pas le sucre en fait, c'est le chocolat que je cherche. Donc c'était déguisé, et euh, je pense que ça m'a sauvé. Donc ça a été vraiment mon entrée il y a une dizaine d'années. Dans le monde du cacao, et ça a été comme si, ok, mon corps a l'information, mmh. c'est bon, tu as ton chocolat. Mmh. Et donc, cette expérience que tu partages, moi, ça me, ça me remet au brut. Et euh, voilà, je voulais juste partager cette anecdote qui est la mienne. Mais qui est partagée, hein, moi, sur les salons, ouais. j'adore faire les salons. Euh, ah ouais Ouais, ouais, ouais, parce que c'est intéressant. Et il y a, y, a, y a un cas de figure qui se présente euh, couramment. Ah, ça se mange en entier Les gens qui viennent, qui goûtent, qui font. Ouais, non, moi non j'aime pas trop, donc les gens bah, ils font le tour des chocolatiers, hein, on faisait Noël en bio là, ils font le tour des chocolatiers et ensuite après ils reviennent acheter en fait. Non j'aime pas trop mais par contre ça va beaucoup plaire à ma belle fille, elle est végane. Et ils en achètent et puis après ils reviennent pour eux en fait. Donc, ah, oui. donc en fait, l'organisme effectivement je pense a besoin d'un temps. Effectivement, peut-être ce que tu évoques c'est qu'à un moment donné le mental lâche, et que là où on peut venir chercher une compensation dans le sucre, dans le gras, et on ne va pas être satisfait, le mental va dire « non, non, c'est bon, on n'en veut pas, je préfère mon rocher sucha », et bien après coup, il y a un goût de oh. « j'y reviens ». Et vraiment, nous c'est courant même avec la boutique, depuis qu'on a la boutique ici, ah, c'est vraiment super courant, les gens reviennent. J'aime t'entendre, parce que ça veut dire que chacun pourrait se respecter dans son rythme. Et ne pas être pollué par les informations extérieures. Tu dois faire ça, il faut que. Bah oui. Et donc c'est très beau de t'entendre. Bah oui, mais ça c'est un travail <rire> d'évolution de, de conscience. Donc ça ne se fait ouais. pas forcément dans, a priori que c'est pas dans une chocolaterie que ça, ça, ça se ouais. passe. Bien que... Il se passe pas mal de choses ici. ouais, ouais il se passe et pas mal de choses ici. Et, et quand oui, je suis rentré tout à mmh. l'heure, euh, j'ai vu que tu es un peu un explorateur pour moi. Bon mmh. Déjà parce que ça s'y prête ce lieu mmh. euh, avec et les arômes et les visuels et tous les objets euh, symboliques qui sont là. C'est une vraie jungle, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce lieu. Euh, je parlais de tombe tout à l'heure et je vois que cette pâte à tartiner, c'est peut-être pas le dernier euh, petit nouveau qui vient d'arriver. J'ai vu qu'il y avait une, une bière au cacao. J'ai vu que tu aimes explorer. Alors, pour moi, tu es, euh, je te considère comme un aventurier, quelque part. Euh, tu parlais tout à l'heure de ton, des, des expériences en Amazonie. Donc, merci d'apporter, Frédéric, merci. Euh, bah, tout, tout cet élan qui t'anime. Et, euh, et je me réjouis de, de découvrir la suite des aventures et euh, de, de partager euh, avec toi, avec d'autres, euh, la magie du cacao. Merci. Chouette, merci.